Bonjour, bienvenue dans la période des talents, l'époque des talents. Bon réveil ou bonne nuit pour ceux qui veulent dormir dans leur pays. Donc, quand tu vas écouter ce message, je veux que tu prêtes attention parce que tu n'es pas, pas en vie maintenant par hasard on se situe en 2022 donc je ne peux pas finir sans vous parler des, des béninois Là, il y a beaucoup de béninois qui vont vous contacter ils ont créé de faux profils avec ma, avec ma photo et ils vont vous demander de l'argent on est a envoyé l'argent au bénin, n'importe où ce n'est pas moi, Donc je vous précise déjà ça ce n'est pas moi donc je vous demande d'être très vigilant quels que soient les numéros ils sont sur cette page Maintenant, si vous pensez, c'est quand vous contactez dans les commentaires et il vous fait croire que c'est moi, vous communiquez avec la personne parce qu'il peut-être le moins cher, parce que vous voyez, oh, la reine me contacte, je ne contacte personne. Donc, n'ayez pas la paresse de partir sur la page et chercher les numéros vous-même. Donc, j'espère que la précision en vaut la peine. Bon, le problème que j'ai avec euh oh, un beau crabe. Un crabe, bonjour monsieur le crabe, tu es sorti de l'eau pourquoi, le truc c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes paresseux, vous êtes à la maison, vous avez des talents, mais vous n'en faites rien, hein? merci, <rire> merci maman, Vous êtes à la maison. Tout ce que vous cherchez, c'est le boulot. Il n'y a plus de carburant en Europe, non. Les factures d'électricité viennent de plus en plus chères, non. Au Gabon, tu as le frigo que tu as branché. Il dit que le Gabon, les Gabonais payent l'électricité. Je suis dépassé. Tu peux mettre 40 000 de, de, de, de, de courant dans ton truc au Gabon, hein, pas moi. Et tu n'utilises pas la clim. C'est le Cameroun qui est néo encore en train de gérer. Ils font un peu semblant pour l'instant. On est en train de passer d'une époque où tu ne peux plus seulement regarder le petit salaire. L'époque est en train de passer. Et ceux qui ne comprennent pas vont souffrir. Je vous dis, moi, Rohakash. Le monde est en train d'évoluer. Et ne vous dites pas que c'est seulement pour les Blancs. Quand il manque l'essence là, pourquoi tu ne me parles pas à la pompe pour te dire qu'il y a l'essence des Blancs, il y a les sens des Noirs. Quand tu vois les Blancs au chômage là, pourquoi il n'y a pas le chômage des Blancs, le chômage des Noirs? Il y a les gens que quand ils commençaient YouTube, il y a 10 ans, on les prenait pour les fous. Se moquaient d'eux. Et j'avais commencé TikTok. Oh, la fille-là. Quand je vois quelqu'un de nos jours qui va encore l'impressionner impressionner gens ses diplômes, il dit que tu n'as pas compris. Ils l'ont it On est dans l'époque des talents. Tu vas dormir dans la nuit, les anges vont tes, tes te dire. On va te, te montrer en train de faire le design des habits des gens, d'habiller de, de, les présidents dans la nuit. Tu te réveilles le matin, tu dis J'ai même une machine à coudre ici, à la maison, non Tu passes sur YouTube, tu commences à prendre à coudre. Deux ans plus tard, tu, voilà, tu donnes un peu quelques coups de couture aux gens en ligne. Tout est en train de devenir. À distance. Apprendre à distance. Enseigner à distance. Mais les gens vont même faire l'amour à distance bientôt. Bon, ils font déjà, c'est pas comme si. Vous mettez les likes sur ma vidéo. Ça va remonter dans les. quand je commence à parler d'un essai sérieux comme ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes vous allez écouter vous allez vous dire euh, pour toutes les façons moi j'ai mon boulot attendez quand la crise mondiale va toucher votre domaine vous allez comprendre vous allez lire le... on a en d'arriver dans un moment où Ton intuition va te donner l'argent. Pas en centaines de francs CFA, pas en millions de francs CFA. Donc tu vas construire des usines parce que tu, es, tu, es, tu as fait un rêve futuriste. Trois ans avant la récession ou avant la crise de quelque chose, l'esprit te montre que va apprendre comment faire, fabriquer telle chose. Même pour trouver le formateur, d'abord tu as souffert, parce que c'est le truc qui n'intéressait pas les gens. Tout le monde voulait faire ingénieur, tout le monde veut être ingénieur. Tant tout le monde en va prendre à fabriquer les bambous pour faire les lits. Bonjour, euh, ma chouchou depuis les Philippines. Moi bon, je te salue, je suis, je suis en quoi tu as compris. Ce que quelqu'un parle, votre tête n'est même pas sur ce que je suis en train de dire. Voilà l'autre qui me dit qu'elle est arrivée des sépans. Je ai rien à foutre de ça pendant ton rêve, ma chérie. Like, I don't care. I don't care. I don't care. C'est ça votre problème. Tu es en train de montrer à quelqu'un comment il va faire quelque chose qui va le changer, changer sa vie dans cinq ans. Ah, je dis, non, j'ai rêvé qu'on versait telle chose sur moi dans mon. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Vous voilà. Vous voilà. Est-ce que vous savez que les ancêtres-là peuvent venir vous guider? Là où vous êtes parti, trouver l'argent. Vous ne les engagez pas, vous ne posez pas les bonnes questions. Je vais voir le visage de la personne qui me déteste. Là, tout ce que tu vas demander, non, Dès que tu as une puissance qui peut t'aider. Non, montre-moi les gens qui me détestent. Voilà tout ce que tu veux savoir. Voyons, oui, hein. te voilà. Est-ce qu'on peut être bête comme ça Les blancs ont utilisé leur part de pouvoir. Le blanc va entrer en méditation. Il va faire les mantras. Il va faire les qualités de choses. Il va sortir de là avec une idée. Il va mettre l'idée là en pratique. Il va guérir les gens. Il va ouvrir son bureau. Il va dire cabinet de guérison de, de maladies ancestrales dans l'âme. Tu vas vouloir savoir qui te déteste. Tu vas vouloir savoir qui a tué ta mère. Ta mère est mort. Ta mère est morte. Tiens, comment tu vas suivre pour pouvoir aider les enfants que tu as? Soyez focus. Soyez focus. Et beaucoup de choses que vous avez comme projet pour faire, c'est seulement pour imiter tout le monde. C'est seulement pour impressionner tout le monde. Oriane, écoute-moi, je serais très cru dans ce direct où J'en ai rien à faire de ton argent qu'on a volé. OK Voilà. On dit fort au somme comme ça. Vous savez, c'est combien Tu me que c'était 50 000. Ou c'était 200 000. Voilà pour vous là-bas. Donc, toute ta vie se résume sur 200 000. Véronique, je vais te bloquer, ne te dérange pas. Tu veux connaître la cause du problème. Hein? Don't worry. Je vais bloquer beaucoup de personnes sur ma page aujourd'hui. vous bloquer. Voilà, Sidonie, bloque. Venez avec vos faux commentaires, vous bloquer. Voilà. Quittez sur ma page. Pas au quartier, vous payez 5 millions, vous allez voir les marabouts du quartier, là ils vont vous aider. On est dans la période où le talent que tu as dans toi, ça va te rendre super riche. Ça va changer la société dans laquelle tu te trouves. Même si tu es à Washington, ça va changer les États-Unis. Et je vous dis, le processus est très délicat. Pour toi, tu te dis que non, si je ne peux pas apprendre à coudre de l'habit, il faut que je parte dans une grande école de couture. Moi, je ne peux, peux pas aller dans les petites écoles. Tu attends quoi depuis Non, je dois attendre d'abord 4 ans pour économiser 9 000 euros. Jesus, vous êtes seulement fou. Tu sais comment tu peux te développer en 4 ans Bonjour, Bonjour papa. Tu sais comment tu peux te développer en 4 ans Lève-toi chaque jour. Tu dis que pendant 4 heures, je vais m'asseoir. Je vais apprendre une nouvelle technique de couture. Un an, deux ans, trois ans, vous n'aimez pas l'excellence. Vous n'aimez pas développer quelque chose. Non, non, non, non, non. Je dois aller à l'école, il faut que quelqu'un d'autre me montre. Tu ne vas jamais partir dans une école où on va te montrer comment être excellent dans un domaine. On va te montrer le average. C'est maintenant toi qui vas ajouter ta personnalité, ta dédication, ton courage, ta persévérance. Avant que ça va donner quelque chose. à la notre époque, quelqu'un va encore aller étudier en Europe. Même les Européens en Europe étudient à distance. Ils dit, je suis à Birmingham, je fréquente en ligne. Oui, en Angleterre. I go to school online. Yes, yes. Le Corona est venu casser tous les systèmes. Profitez-en. Et le truc, c'est que quand le cours est en ligne, c'est moins cher. Si on devait te mettre prendre 9 dollars physiquement, tu pars en ligne, tu ne peux pas. Tu vas payer peut-être 5 000 dollars. Tu peux trouver même des cours, c'est encore moins que ça. Et pendant que tu y es, pourquoi développer un seul don Tu as toujours voulu peindre. Achète des tableaux, achète des canvas, tu mets à la maison. Tu achètes de la gouache, tu mets à la maison. L'acrylique, tu mets à la maison. Chaque semaine, je vais consacrer deux jours. Je vais me dédier à l'apprentissage des techniques de peinture. Vous devez être des visionnaires. Je vous préviens qu'il y a des béninois sur ma page. Je les ai bloqués fatigués un Béninois te sur ma page, ne dis pas que c'était moi. Je ne vais jamais vous écrire personnellement. Je ne vais jamais vous écrire dans un commentaire pour dire que voilà mon numéro Béninois. Ils vont vous envoyer des noms bizarres pour envoyer l'argent au Bénin. Donc faites attention. Si vous l'envoyez, allez envoyer. Je ne, je refuse. pas. Tu peux trouver ta part de chance sur un Béninois. Voilà. Mais ne viens pas dire que c'était moi. Ce qui m'énerve sur vous, c'est que vous avez encore l'attitude des Français. Vous connaissez comment les Français réfléchissent, non? Le Français aime le conventionnel. Pour partir à l'école, il faut que je parle et sur le banc. L'Américain, l'Anglais, non. Ça donne l'argent? Oui. Est-ce qu'il peut faire les coup du soir? Oui, 19h, 21h. 19h, 23h. Il part d'abord pointer deux, deux endroits. Il, 19h, il est en ligne. Tu fais quoi? J'étudie. Cinq ans plus tard, il a son diplôme. Et peu importe le diplôme que tu que tu dis veux faire maintenant, ça doit être un diplôme pratique. Parce que très bientôt, vous allez chercher l'emploi. Pas... Il n'y aura même plus de recherche d'emploi. Il n'y aura, les... aura plus les job proposals. Il n'y aura plus. À cette époque, c'est en 2022, que quelqu'un encore là, il souffre à la maison. Tu te souffres pourquoi Il n'y pas d'emploi. Mais je dois quand même apprécier les Béninois. Hein. Le Béninois travaille. Hein. Le Béninois, c'est au moins ce 100 profils. Donc, il peut venir dans un direct comme ça, là. il se pointe même avec 15 profils qu'il a créés. Ça veut dire que dans la nuit, là, il ne dort pas. Ça veut dire que moi pour escroquer les gens-là, il faut, il faut le travail sur ça. Il y a de mauvaises conceptions de choses que vous avez dans votre esprit qui ne sont pas ça. qui donne l'argent. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Je cherche la chose. J'achète moins cher. Je viens vendre. Comme je peux avoir le bénéfice à la personne. J'apprends à faire quelque chose avec mon corps, mes mains. Je fabrique ou bien je fais sur la personne. Il y a des trucs comme le Reiki. Certains d'entre vous, vous avez des pouvoirs de guérison. Vous avez pouvoir pour apaiser les gens. Tu te formes un peu dans le Reiki. C'est un peu livre dans la paume des mondes des gens. C'est pour interpréter les rêves des gens. Arrêtez de chercher le diplôme sur les choses. Donc tu sais, Souvent tu vois une personne, et le truc c'est que vous-même, vous ne voyez pas votre talent. Vous faites votre effort pour vous saboter vous-même. Nous voilà encore, voilà le béninois. Le numéro des béninois, c'est le 229. Bonjour, le sénégalais. Soit les gens te regardent comme ça, on dit Waouh, tu cuisines bien. Waouh, tu dessines bien. Mets un peu. Améliore un peu ton dessin, non? Tu vois, moi, tu conseilles bien les couples. Tu peux faire du conseil matrimonial. Donc, il suffit juste que tu donnes un peu le sérieux à ce que tu as. Que tu te prennes au sérieux. Je vais ouvrir mon cabinet de conseil. Conseil conjugal, oui. Oui, oui, oui. Peut-être durant les 12 derniers mois, tu as, tu as connecté 10 personnes qui se sont mariées et qui sont heureux. Ils sont heureux dans leur couple. Mmh, je suis en couple. Ils sont heureux dans leur couple. C'est tout ce que vous attendez toujours que j'attends que mon gars m'apprécie. Ton gars ne va jamais t'apprécier tu prépares bien. Fais tes cartes de visite. Fais ta page Facebook. Fais la page TikTok. Donne même les cours de cuisine aux gens. Non, tu sais, je n'ai pas les papiers. Tu crois que TikTok te demande les papiers pour que tu ouvres une page de cuisine? Tu crois que TikTok te demande les papiers pour que tu ouvres une, une page de quelque chose? Tu sais, je n'ai pas... Je, je, J'attends d'abord que... Je vais d'abord aller à l'école. Je dois d'abord finir l'école. Pour l'école, il faut que j'ai les papiers. Pour les papiers, il faut que j'ai ceci. Tu mets tes projets, ça te remet encore jusqu'à même dans 10 ans. Donc, je n'ai pas la cuisine. Je suis dans une cuisine commune avec les gens. Vous êtes paresseux. Écrivez-vous là-bas que je suis paresseuse. Je vais voir les gens qui seront honnêtes. Dites que je suis paresseuse. Vous voyez Facebook. Vous n'avez pas dit non. Non, Ezima Chevalier, tu étais paresseuse, tu es toujours. Souvent, tu rencontres une femme, hein. un jour je suis, j'étais en Angleterre, j'ai rencontré un monsieur, un Jamaïcain, qui m'a dit je n'avait pas le papy, j'étais dépassée. Il a vu son frère, il a, il a ouvert le restaurant avec les papiers de son frère. Il avait une Mercedes, une, des, une Mercedes de peut-être 4 ans d'âge. Nyang nyang. Il avait une maison qu'il avait louée au nom de son frère, mais c'est lui qui vivait là-bas. C'est que les hommes jamaïcains préparent très bien. Donc quand il est arrivé en Angleterre, il a perdu ses papiers. Il s'est dit, je connais cuisiner, Oxtel. Vous connaissez le repas là non? Oxtel, tout ça là, voilà. Rice and Peas. Sans papiers. Avec son petit agent qu'il avait, il a commencé le restaurant. Quelqu'un m'avait dit, mais tu n'as pas les papiers. Même si tu fais le genre que tu peux pas dans ta maison, avec TikTok, tu hein, peux pas avec ton petit, ta petite gazinière que tu as acheté à 20 euros là, sur, sur le bon coin. Tu mets sur TikTok, hein, on vous livre. Prépare. Fais seulement que ce soit bon. Fais seulement que ce soit bon. Mets sur ça le bon service. Tu peux acheter les assiettes de livraison. On ne va pas refuser. non. Les assiettes là, C'est dans les magasins. C'est ouvert à tout le monde. C'est avant hier. C'est là 10 ans qu'on disait que non. Quand tu es grossiste ou bien tu peux entrer ici là, tu dois prouver que tu es restaurateur. Maintenant, c'est dans tous les rayons. Tu peux trouver les trucs Tekoué. Nadinez, na, là, pardon. Les passages bibliques qu'on peut dire. Tu as besoin de jeûner pour demander à Dieu ce que tu dois faire. Oh, Chantarabassa. J'ai envie de vous gifler en langue. Yes. Vous vous en que comment à l'église, non? Hop. Clara, je ne vais pas moi tout voir. Eh bien, je ne veux pas me reposer. Vous, là, vous n'aimez pas. Vous ne connaissez pas à payer quelqu'un. Donc je viens de ne me, me, me, me gâter pas ma... Je vous ai demandé à a dit plusieurs fois. Et viens, je ne vois personne. Tu as besoin de jeûner pour demander à Dieu ce que tu dois faire comme activité commerciale Oh, come on, baby girl. Come on. Oh, come on. Vous m'énervez, vous m'énervez. J'arrive pas à croire que vous aimez sur ma page, vous me suivez depuis. Tchouf. Parfois, il me dit que c'est facile pour un homme de tromper une femme, même. Les femmes sont tellement bêtes. Hey. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh. Mmh, mmh. Pour vous la me dépasse. Quand vous arrivez quelque part, ne même pas que vous me connaissez. Belle et bête. Puis, tu vais dire qu'il a pris mon argent. Il, il a pris mon argent. Tu es bête. Je travaille sur mon intelligence. Je travaille sur mon intelligence. J'ai lu les livres. Je blague pas. Même à Paris, il y a des gens qui ont besoin des gens qui vont nettoyer leurs chaussures. Service de nettoyage de chaussures. On vous livre à domicile. Tu fais ta page, tu mets sur TikTok. TikTok te permet d'avoir même comptes. Même tu crées seulement des différences d'adresses tu mets sur ton téléphone. Hum. Il y a les gens, il y a les blancs qui sont sur la barre. Ils disent que je veux, je veux tester la cuisine camerounaise. Et vous n'avez même pas besoin d'être d'un pays pour, pour préparer la nourriture de ce pays. Il y a les camerounais que vous ne connaissez pas pour préparer la nourriture camerounaise. C'est quand vous êtes arrivé en Benin que vous avez appris à préparer. Tu ne connaissais pas faire le coq. Tu ne connaissais pas faire le héros. Tu es arrivé en que tu as appris. Il y a toutes les cuisines sur YouTube. Et il y a une niche, la niche des Nigérians. Les Nigérians sont dans tous les pays en abondance, en masse. Même au Cameroun, il y a les Nigérians en masse. Clara, je ne consulte pas à l'ouest. Même si tu me payes le double du prix de la consultation, je ne consulte pas à l'ouest. Tu vas en ligne, tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Dès que tu trouves cuisine portoricaine, mets-toi sur ça pendant un mois. Tu vois tous les ingrédients là. Tu vas voir que tu vas cuisiner portoricain comme si tu vas dire que yeah hey. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il est à Toronto, il me dit, voici un Indien qui prépare le poulet comme les Camerounais. C'est le seul à la ronde ici. Tu achètes le plat comme ça, 30 dollars. Il fait, il ouvre comme ça, je vois un morceau de poulet dedans, avec le riz, avec les Indiens. 30 dollars. Toi, tu es Camerounais, tu peux acheter. Je vais vous taper, je vais vous gifler. Paresseux. Riche vous me demandez qu'elle? Laissez la malédiction de côté. Laissez le diable de côté. Laissez les gens qui veulent vous tuer de côté. Donc comme tu es là, tu ne veux rien faire de ta vie. Tu peux finir, tu déposes le téléphone si tu dis, ok, je passe sur YouTube, tu es qui Cuisine portoricaine. Comme je dit là, je sais que personne d'entre vous ne va le faire. C'est ça qui me gagne, tu vous. Cuisine brésilienne. Ils ivoirienne. voient rien. Tiens, tout qui me plaît sur les Maliens. Maliens, Somaliens. Quand ils arrivent dans un pays, par exemple au Gabon, vous allez voir les femmes qui se baladent. Elle a un box sur sa tête. Il y a la nourriture dedans. Les Gabonais viennent manger ce qu'il y a sur la tête de la femme. Là. Alors que si tu peux pas chercher, elle n'a même pas la maison où vivre. La femme là n'a pas la maison mais elle sait que je connais préparé elle a un petit tour de séjour au gabon là voilà avec ça sur sa tête tu vois des poissons alignés dedans comme ça là faut les voir alignés là-bas au, là au centre-ville pour acheter dans nos des femmes là faut les voir chacun va avoir la veste il est dans le grand bureau la mère va te dire qu'elle a le bénéfice de 30 000 par jour plein 1000 francs 1500, 2000. tu vas la voilà, simplifier regarde ça là bas moi si je veux faire il me faut avoir un, un lion local il faut que j'ai des marmites oh yeah, yeah, yeah. <rire> Ouais wow, les Camerounais, avec les crânages, vous avez les cranages, vous m'avez dépassé. Vous aimez, vous aimez montrer que vous êtes les patrons. Vous aimez montrer que vous êtes les patrons. Quand ils voient mes employés, ils font ça. Je peux les gifler. Ils disent que vous croyez que j'ai construit l'entreprise aussi comment. Vous croyez que j'ai construit cette entreprise comment? Vous allez vous asseoir pour faire des grands boss Je vous renvoie. Je parle, moi-même sur ton poste là le jour là je travaille avant de chercher quelqu'un. Tu penses qu'elle peut pas balayer le, le, le, le sol? Mouf, quitte avec ça. Vous aimez, jouer les grands boss. Tu sais, j'ai besoin de telle sommes pour mon projet. Tu as combien? J'ai 50, 50 000. Tu avais 50 000, tu ne penses pas que tu peux commencer quelque chose? Non, mon projet, mon business plan. C'est 780 000. Hum. Bonjour Camille, bonjour Henriette. Oui. Vous voilà. Je cherche le boulot. Ça fait trois mois que tu cherches le boulot. Il y a un petit espace dans votre cou. On dit, va commencer à faire quelque chose là-bas, non. Ah, donc vous aussi me voir que j'ai, avec tous les diplômes que j'ai, j'ai pas, j'ai... On hmm, pas. Première semaine, tu mets un truc. Deuxième semaine, tu mets trois. Troisième semaine, tu mets cinq. Cinquième semaine, tu as à dix, dix, dix choses que tu vends. Après, tu t'organises, tu fais les menus. Il y a les jours de la semaine où il y a les menus. Après, tu mets les livraisons, tu vois un bensikineur du quartier. Après, tu envoies quelqu'un, ange Raphaël, on te fait des petits, petits là sur le format A4 blanc. Ne fais même pas la couleur. En couleur, on va te dire qu'il te faut 120 000 francs pour faire euh, 1 000 flyers. Fais le noir sur blanc. On découpe les petits, petits bouts comme les cartes de visite. Maximum 5 000 francs. c'est même beaucoup. Quand samedi, tu te décides comme ça au dimanche matin. Tu mets ta casquette avec tes tennis, tu prends tous tes enfants à la maison là, sortez. Vous partez dans une rue comme ça, là, tu donnes les papiers que chacun lance dans sa maison. Il y a les nouveaux quartiers. Il y a les quartier de Yassa. les nouveaux quartiers. Et, et là-dessus, tu as mis ta, ta page TikTok. Bonjour papa. Bonjour maman. Mmh. Tu as mis ta page TikTok. Quelqu'un vient, il prend ton papier, on sait, il voit. Il passe, sur TikTok, il voit comment tu as fait, tu as fait, c'est beau. Il y a les filtres sur les téléphones que vous avez dans vos mains. La personne on regarde wow, comme ça, et dit, waouh, c'est beau. Elle ne sait pas que tu prépares dans une, dans une petite cuisine. Que tu vis dans un studio avec cinq enfants. Et que tu ne peux pas mettre dans la cour. C'est dans la cour que tu prépares. Mais c'est hygiénique, c'est propre. Tu ne peux pas sur les fous. Tu emballes. Euh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous souffrez. Il ne connaît pas utiliser TikTok. Il ne connaît pas. Va sur YouTube, tu dis qu'aujourd'hui, je vais apprendre TikTok. Assois-toi, quand tu finis, si tu t'assois, as tu cliques. Tu regardes les vidéos qui disent, tu pars, tu pratiques. Tu regardes, tu pars, tu pratiques. Comment faire les belles photos Comment faire les belles vidéos Comment faire le collage de photos Comment bien filmer sous la lumière Oui, Seigneur Jésus, oh, oh, oh, oh. Oh, la pauvreté que vous cherchez ici, dehors. Oh. L'homme, ça, je veux vraiment que vous évitiez... Les scammers qui sont sur ma page. Quand vous venez dans, les, dans les, les commentaires. 693, 50, 22, 66. Ça, c'est le numéro. Mais quand tu écris comme ça, là, un scammer va venir voir ton, ton commentaire. Il va t'écrire en inbox. Que non, ce n'est pas le numéro. là, on voit plutôt ici. Par contre, tu peux voir ce numéro. Tu prends, tu écris sur le numéro. Bonjour. Est-ce que c'est ce numéro aussi pour confirmer sur WhatsApp? On te répond. Bonjour Camille, tu veux t'abonner? Je vais alors faire comment pour que tu t'abonnes? Tu veux t'abonner, tu t'abonnes non, mamie? Oh, tiens, mais quoi? Ne restez pas dans le superficiel. Creusez-vous partout au fond des choses. Tu regardes une photo, une vidéo sur TikTok, ça te plaît? Pas sur YouTube, le jour-là, tu dis que je vais apprendre comment on fait ça. Parce que même tes clients aiment les gens qui cherchent. Quand ton client vient, il voit que, waouh, elle a fait l'effort. Regarde comment elle a fait l'effort. Elle a appris comment on fait. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Oui, je coup, trouve que ton problème, ce n'est pas l'argent. Il y a l'argent ici, dehors. une femme elle a le restaurant elle a le pressing, parce qu'elle est partie voir un gars du quartier qui peut laver les habits à 500 et elle voit que son elle, elle lave bien elle pas voir euh, quelqu'un qui fait les cachets là on lui fait un beau cachet avec son entreprise à elle même mmh. elle voit le gars ok tu laves à 500 non on veut lancer mon business lave moi les habits mal le 600. tu commandes ton cachet quand il lave il en bas, il te donne tu mets ton cachet dessus avec ton numéro de téléphone, tu peux pas au client. tu dis au client, voilà, tu laves chez lui à 300, tu peux prendre même 800 au client. Si on livre chez vous, tu prends 1000 francs. Parce que tu apportes le service, tu es dans ton fin fond de quartier là. Ton client peut être abonné à ou bien abonné Bonan quelque chose là. Mais toi, tu prends le bon service, tu ramènes ça devant sa porte. C'est ça qui te donne de l'argent. Bonjour. Bonjour. C'est ça qui te donne de l'argent. L'argent n'est pas compliqué. C'est vous qui compliquez l'argent. Et ce que je vous dis là, c'est dans tous les pays. Hein. Dans n'importe quel pays. Et ne vous inquiétez pas que si vous vendez les mêmes choses que moi, ça va me déranger. <rire> Chacun a ses clients. Quelqu'un peut venir voir chez moi, ça ne l'intéresse pas pour acheter. Mais dès qu'il voit ta tête, ça lui plaît. Il dit, hey, c'est vrai que le chapeau que toi tu vends, pour la reine, ça ne me plaît pas. C'est que pour toi qu'il va acheter. <rire> quand vous voulez faire vos choses, si vous voulez vous mettre la honte dedans, c'est vous, votre problème. Si vous voulez vous chercher à impressionner les gens. Moi, je dis que l'argent n'a pas de couleur. Ah, c'est pour ça que tu peux voir facilement un pays. Il n'a pas le fréquenté. Hein. Mais il est rusé dans l'argent. Il a le sens. Il a le sens. Tu peux voir avec les stations d'essence, les hôtels. Tu le parles, il dit que je l'a dit que. Il ne parle même pas bien au français. Comment il a l'argent <rire> Là qu'on peut que l'argent ne venait pas avec les diplômes, c'était le talent. <rire> il y a un niveau où quand tu as l'argent, la, tu ne te casses même plus pour aller encore à l'école. Tu vois que j'ai pas à l'école, je fais tout ça là, je fais encore le diplôme. Alors que je, à, je peux y travailler mon argent ici. J'ai à trouver le créneau. Je sais comment multiplier l'argent. Je suis plus riche que le, le, le, cinq, mes 5 mélangés. Mes revenus mensuels dépassent même pour 5 ingénieurs. Ça, c'est l'époque des talents, je vous ai dit. Et le talent, c'est quelque chose que ça vient. Et le talent a besoin. Le talent a besoin de discipline. Le talent a besoin de persistance pour se développer. Le talent a besoin que tu oublies. Tu, tu arrêtes, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un quand tu développes ton talent. Le talent a besoin que tu sois constamment en train d'apprendre. Constamment. Bonjour Laurentine, bonjour Meufo, Mefeu. Bénédiction, bonjour. Camille Dupont, écris en inbox. Je vais te le donner. Tu as compris, non En fonction de ton pays. Fais un message, s'il te plaît. Peut-être que tu es là à l'école. Tout à part, c'est que tu, tu peux être secrétaire. Donc, moi, je trouve le boulot. On va te dire que fais, -fa fait secrétariat. Salaire 1500 euros le mois. Et tu fabriques les petits bijoux de côté, là. C'est bien. Tu fabriques bien des petits bijoux là. La cuisine là, tu t'en sors pas mal. Pas mal, ça veut dire que ça va être venir. maintenant. C'est l'application et l'apprentissage constant qui vont te permettre de développer la chose pour que ça arrive au niveau où on dit « waouh ». Ça arrive au niveau où on ne peut plus se passer de toi. Ça arrive au niveau où quelqu'un fait trois heures de route parce qu'il vient pour manger ton tarot. Il quitte Londres, il vient à Birmingham manger ton tarot, il rentre encore dans le train, il rentre à Londres. C'est ça. it's a long way to go it's a long way and I know that some, some of you you don't like it I want it now but when you start developing your talents it's something that will go on forever you're not going to retire you're going to improve it tu vas améliorer tes talents, tu ne vas pas aller à la retraite. Tu as 60 ans, tu as une nouvelle idée qui arrive. 65 ans, une autre idée. Et vous voyez ce genre de personnes-là, ils ont toujours l'énergie. Et tu vas te vouloir faire quelque chose. Tu te dis, mais tonton, tu as 70 ans, tu ne... Et il dit, non, je vais ouvrir un autre truc là-bas, une nouvelle va là-bas. ça là-bas. C'est un mindset. C'est une mentalité que tu, tu adoptes. Une façon d'être. Au revoir. Une mentalité que tu développes. Une façon d'être, tu deviens. Ok, bon, je vais vous laisser. Vous passez une superbe belle journée. <rire> Écrivez-moi en inbox de, le soir, vous me dites ce que vous avez appris aujourd'hui. Même vos pages TikTok que vous avez créées. Même moi, je sais que vous êtes assez lourd, vous n'allez pas les créer. Pardon, il n'y a plus rien à faire pour vous. Hein. Parfois, vous m'énervez, vous me découragez. Je dis que, ah, donc tu vas forcer seulement quelqu'un pour qu'il réussisse. Ah, pas. T'as okay, rien, non? T'as okay, rien, non? elle va demander l'argent aux hommes tous les jours pour la laisser sa famille se moque d'elle bon vous passez une bonne journée